Bonjour, bienvenue à tous euh, à cette présentation. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de la gomme. Euh, on va voir donc, euh, si ce framework est valable pour euh, commencer lundi à travailler avec ou pas, si c'est une bonne idée ou pas. Euh, donc On va parcourir tout ça et, se, et répondre à la question en fin de, de présentation. Donc On va commencer par euh, faire une toute petite révision sur CQRS et VODE sourcing pour euh, euh, refixer les idées là-dessus. On va voir ce qu'est le framework Lagom, euh, donc euh, de manière générale, puis un peu plus sur le fonctionnement CQRS Event Sourcing, en fait, comment ça, fonctionne, euh, comment ça fonctionne. On va faire un peu de live coding, donc il va plus vous montrer en fait ce qu'est un projet Lagom et euh, comment on implémente cette partie CQRS Event Sourcing dans Lagom, puisque c'est le cœur du framework. Et enfin, on fera un bilan à la fin de savoir est-ce que c'est euh, bien ou pas de, de partir là-dessus. Donc je me présente, je suis Fabrice Schneiderman, je suis développeur chez Lunatech. Euh, je fais différentes choses, notamment j'organise la conférence euh, Scala.io qui se tient à Lyon euh, en fin, fin octobre. Euh, et puis euh, je donne des, des cours au CNAM et, je, et aussi des broadband lunch sur la gomme et Scala. Euh, et je suis donc chez Lunatech et je Juste une toute petite parenthèse par rapport à Lunatech. J'ai rejoint Lunatech il y, a, il y a à peu près un an. Et euh, généralement, on ne parle pas toujours des choses qui sont cool. Et là, je vais juste parler d'une chose qui est cool. C'est vous montrer effectivement euh, Lunatech Donc en deux slides. Lunatech, qu'est-ce que c'est euh, C'est d'abord ça. Donc C'est toute cette stack technique qu'on qu utilise chez Lunatech. et on... C'est très sympa. Et c'est pas que ça, c'est euh, aussi ça, Lunatech. Donc, euh, on s'amuse bien, on code, c'est un bon environnement de travail. Donc, je voulais juste le souligner parce que moi, je trouve ça cool et c'est cool de dire des trucs cool. Voilà, donc je referme la parenthèse et actuellement, on recrute. Donc, si, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, Donc, en commençant par CQRS. Juste avant de commencer, j'ai une petite question. Qui connaît déjà la gomme ou a entendu parler a mis les mains dedans déjà. Bon, mais ben c'est parfait, ça, vous êtes au bon endroit. Euh, donc on commence. CQRS, donc un tout petit rappel, qu'est-ce que c'est CQRS Ça veut dire quoi C'est Command Query, Responsabilité, Ségrégation. L'idée c'est de faire une séparation entre l'écriture et, et la lecture. Donc, dans une approche classique, c'est typiquement l'application qu'on pourra avoir. On a donc un fontaine, une base de données. Au milieu, l'application avec un seul modèle qui s'occupe de faire de la lecture et de l'écriture, euh, qui, qui combine les deux, les deux aspects. Donc, ça, c'est ce qu'on tourne dans une approche classique. Euh, et on s'aperçoit que le besoin en termes d'écriture et en termes de lecture, ce n'est pas le, le même. Euh, en écriture, on a besoin généralement d'écrire rapidement, euh, de manière atomique, sans concurrence. Donc ça c'est le besoin en écriture, et le besoin euh, par rapport à la lecture c'est de pouvoir fournir au métiers les vues qui correspondent à son besoin. C'est-à-dire que c'est des, des choses dénormalisées, c'est des vues qui sont adaptées à des écrans, euh, donc c'est des besoins qui sont vraiment différents. Et c'est là où euh, l'approche CQRS a un vrai intérêt. Euh, donc ça c'est une application vue d'un point de vue, euh, avec une approche CQRS. Euh, où on va en fait séparer les deux modèles. On a un modèle query, donc, qui est dédié à la lecture, et un modèle commande, qui lui est dédié à l'écriture. Euh, du coup, euh, on va pouvoir euh, comment dire, adapter le modèle à chacun des, euh, des besoins qu'on a vus précédemment. Euh, sur la partie euh, base de données, donc là il y a deux bases qui sont identifiées pour euh, représenter la différence entre la lecture et l'écriture, mais on, dans la vie réelle, c'est une seule base de données. Et on a un dénormaliseur qui lui va, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, euh, capter cette écriture, donc, qui généralement se formalise par un événement, d'où l'association, en règle générale, de CQRS et event sourcing, euh, qui va capter cet événement et qui va prendre cet événement et aller mettre la, la partie euh, euh, read à jour en, euh, comment dire, en en calculant, en agrégeant, en, en transformant la donnée, pour qu'elle soit vraiment adaptée euh, aux besoins métiers, de manière à ce que lorsqu euh, lorsque le métier va, avoir, euh, va vouloir voir la donnée, il l'aura tout de suite prête, et le modèle qui va la lire sera tout de suite, euh, comment dire, il n'y aura pas de, de calcul à faire, ce sera prêt tout de suite. Donc ça, c'est l'approche CQRS. C'est un résumé, donc une petite révision sur CQRS. Euh, à CQRS, on associe généralement l'Event Sourcing, donc, euh, dans une approche traditionnelle, donc là on sait une vue euh, du, du dépôt où se trouvent les données euh, dans une approche traditionnelle, on a euh, un compte bancaire, on a un identifiant euh, qui représente l'ID du compte, et on a le montant du compte. Et dans une approche traditionnelle, on va, on va être, en fait on va s'attacher à mettre à jour le, euh, le, le champ euh, du montant. Donc on part avec un montant de 10 euros, ensuite on verse euh, 40 euros, on retire 10 euros et on rajoute 60 euros. Et euh, l'état euh, courant du, du compte, en fait, est caractérisé par le dernier état connu. En l'occurrence celui qui est là. Et comment on est arrivé à cet état-là, en fait, ben, on ne sait pas. Euh, pardon. Voilà, pardon, petit petit bug. Euh, on ne sait pas, parce que comme on n'a fait que des mises à jour, le, toutes les opérations avant, on euh, euh, ne on les, on les connaît plus, elles sont, on a fait des mises à jour, donc on, on a perdu toute cette information. Donc ça, c'est l'approche traditionnelle. Dans une approche Event Sourcing, en fait, ce qu'on va euh, appliquer sur, le, sur la, la base de données, en fait, ce sont des événements, Donc on représente ici, donc, ils sont euh, qualifiés, donc on a un account Created, un deposit perform, un withdrawal perform, etc. etc. Et euh, chaque événement va porter l'opération qu'il qu applique sur la, sur la donnée. Et on ne va pas faire des mises à jour, on va insérer ces événements en fait au fur et à mesure, toujours ajouter des événements, des événements, et, euh, et ce qui va représenter l'état courant de, euh, du, du compte, en fait, c'est le cumul de l'ensemble des événements. Et du coup, Demain, si euh, on veut savoir pourquoi, donc là, l'état courant, ça correspond à un certain montant, qu'on va garder en mémoire, et du coup, si on veut euh, savoir comment on est arrivé à cet état-là, bah, c'est simple, il suffit de revoir tous les événements qui sont passés dessus, et on sait qu'à un moment donné, il y a eu un, comment dire, un dépôt de 50 euros, ou alors un, un retrait de 40 euros, on est capable, et ça aussi, ça nous permet de pouvoir, à un instant T, se dire, tiens, j'ai une information, j'aurais aimé connaître depuis la nuit des temps euh, le nombre de dépôts qu'il y a eu sur ce compte. Et ben c'est assez facile, je rajoute euh, une manière de capter cet événement, je rejoue l'ensemble de mon journal d'événements et je suis capable d'identifier, en fait, quel, euh, combien d'événements de, de dépôts ont, ont eu lieu. Donc je peux, a posteriori, rejouer et, et redécouvrir, de, et redécouvrir pardon, de nouvelles informations. Euh, voilà. voilà, donc là c'était juste une petite révision pour euh, se remettre un peu dans le bain de CQRS Event Sourcing. Et maintenant, donc, on va voir vraiment la gomme, le, le framework en lui-même. Donc d'une manière générale, la gomme, c'est euh, édité par Lightben. Euh, enseignement TypeSafe, c'est un framework qui est sorti en 2016. Il euh, y a deux options en termes de langage, Java et Scala. La première version a été sortie en Java et rapidement la, la, la version Scala est sortie. On en est actuellement à la version 1.4. Euh, donc, il a, comment dire, en, en deux ans, il y a, a pas mal de choses qui ont été rajoutées, améliorées, euh, améliorées. Les objectifs du framework, qu'est-ce que c'est le, le premier objectif, c'est de construire un système de microservices. Donc ça, c'est la base, c'est d'être capable, au sein d'un même projet, de pouvoir euh, construire des, des... Alors le terme micro n'est pas adapté, c'est euh, une des, des phrases euh, clés du, du, du framework. De, en fait, c'est plutôt des services adaptés à comment dire, métiers, la, taille, euh, la taille qui correspond aux besoins du, du service. Il est exclusivement basé sur CQRS Event sourcing c'est euh, un choix, euh, un parti pris dès le début. Et aussi d'avoir une bonne intégration dans l'environnement de développement, que ce soit en termes d'outils et en termes de productivité. Donc On va voir par la suite comment tout ça s'est euh, adressé. Euh, le framework se base sur euh, différents composants techniques. Donc Je l'ai dit tout à l'heure, c'est minimum Java 8, c'est du Scala. Euh, ça supporte les deux outils de build, Maven ou SBT. Euh, derrière toute la stack, c'est du Play Framework. Derrière chaque service, en fait, qu'on qu code, c'est du Play Framework qui a AK persistance pour tout ce qui est persistance de données euh, et AK cluster pour tout ce qui est mise en cluster et sharding, euh, AK Stream pour pouvoir exposer des, des API, euh, enfin pouvoir streamer des, des données. Et il y a une intégration avec Kafka, donc qui est venu dans un second temps et qui permet de, comment dire, d'enrichir. De, le, le framework et pouvoir s'interfacer plus facilement avec le, le SI et aussi même la, la communication entre services, au lieu d'avoir des communications directes, on peut passer par le, le bus Kafka. Et donc il y a une intégration qui est faite avec euh, une intégration qui est faite. Donc là on va voir les principales fonctionnalités du, du framework. Donc, la première chose, c'est de proposer une API de service. Donc, c'est de pouvoir proposer, enfin, euh, euh, c'est de la description, en fait, de l'API euh, du, du service via une interface ou un trêve à l'aide d'un DSL, euh, qu'on verra dans, dans les exemples tout à l'heure. D'exposer euh, des, comment dire, des une API synchrone et aussi une API asynchrone pour pouvoir streamer, euh, streamer des données. Euh, la deuxième fonctionnalité, c'est un moteur de persistance, euh, qui est principalement et exclusivement basé sur AK Persistance, pour gérer, l'idée c'est de pouvoir capturer les événements, euh, de gérer le, le journal d'événements, de pouvoir rejouer les événements, euh, etc. Euh, donc tout ça, c'est basé sur AK Persistance. Euh, ça, dans, euh, dans cette brique, il y a le read processor qui est, juste, enfin qui est là pour justement, c'est le dénormaliseur qu'on voyait sur le, le, le schéma tout à l'heure, qui écoute en fait les événements qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, créés par le framework et qui sur la base de ces événements sont capables de, de mettre à jour la partie lecture. lecture on le verra comment ça s'implémente ça tout à l'heure. Et enfin, la partie clustering et sharding pour pouvoir distribuer les données, pour gérer des volumes de données importants. Euh, tout ça, ça vient avec AK persistance et c'est fourni. Euh, et donc, c'est compris dans, dans le framework. Tout à l'heure, je parlais d'une bonne intégration dans l'environnement de dev. Donc ça, c'est un, un souhait qui était euh, vraiment important euh, d'être productif tout de suite avec le framework. Euh, donc, une bonne intégration dans l'IDE. Ça, au travers des outils comme AVEN et SBT, ça s'intègre très facilement, euh, c'est facile de monter un projet dans, dans, dans un IDE. Euh, par défaut, il y a plusieurs services qui sont fournis. Donc, Dans un environnement de microservices, on a besoin d'un service locateur. C'est fourni dans l'environnement de développement. Euh, le, par défaut, c'est la base Cassandra en fait, qui, est, qui est choisie par le framework, mais pas exclusivement, ça peut être changé euh, pour une autre base. Mais dans l'environnement de développement, on a euh, comment dire, une, une base Cassandra Embedded qui est disponible au moment où on démarre le système de microservices. C'est assez utile pour un développeur qui arrive sur le projet. Euh, il n'a pas besoin de, de faire des installations dans tous les sens. Juste, Il clone le projet, il lance une commande, en l'occurrence run all, et euh, tout le système démarre, les services démarrent, les services locateurs démarrent, les services s'enregistrent. La base a démarré et c'est prêt à fonctionner, prêt à, à travailler. Donc En termes de productivité, ça, ça permet d'intégrer très rapidement quelqu'un euh, sur le projet. Euh, rechargement à chaud du code, donc ça, ça vient avec la brique Play, c'est-à-dire qu'on euh, modifie son code, ça recharge le code, et tout de suite, on peut tester. Euh, on peut tester. Et comme je le disais tout à l'heure, une seule commande pour démarrer le système de microservices, c'est-à-dire que dans le, dans le framework, on a la commande qui démarre tout, et, euh, et, et voilà, enfin, c'est très bien intégré. Pour la production euh, donc pour aller en prod euh, au tout début début début c'était un peu l'effet euh, comment dire euh, douche froide euh, quand le framework est sorti c'est que on, la, on, enfin moi j'ai découvert le framework j'ai dit ouais, ça a l'air sympa j'ai commencé à jouer avec en local avec cette capacité de pouvoir démarrer mon euh, mon application facilement sans me poser de questions pas de service locateur à, à démarrer tout se faisait automatiquement et euh, au moment où je me suis dit, bah, là c'est sympa, mais j'aimerais pouvoir le déployer sur, euh, sur un serveur, comment je fais Et, et bah, c'est là où je me, a, ça a été un peu l'effet douche froide, il fallait acheter Conduct Air, c'était le, le business model de, de Lightband, tout était gratuit sauf le système pour euh, déployer le, comment le, le système de microservices, et Conduct Air c'était payant, et, euh, et après il fallait, donc, fallait faire ça à la main. Donc démarrer son système de micro, euh, son service locateur sa base de données démarrer ses services à la main il n'y avait pas de script il n'y avait rien euh, et donc euh, par rapport à ça, euh, ça euh, il y a un an maintenant ouais après une année une année euh, conducteur a été abandonné ils ont décidé de enfin le projet n'est pas abandonné mais il a d'autres euh, il est adressé à pour d'autres besoins. Et aujourd'hui, ce qui est mis en avant pour déployer du, du Lagom en, en prod, c'est Kubernetes. Euh, et donc, il y a une, euh, une startup notamment comme ColiWeb euh, qui, euh, qui, qui, qui se base dessus et ça marche très très bien. Euh, pour faire du dépôt manuel, pour tout ce qui est mise en cluster, etc. J'avais tenté de mettre ConstructR et euh, donc c'est une librairie qui était développée par un, par un des comiteurs AK Ça marche pas très bien, donc c'est AK Management qui vaut mieux utiliser. Euh, et euh, euh, voilà. Bon, là c'est des détails, euh, c'est des détails que je raconte, mais c'est euh, ce qui est important de retenir, c'est pour partir en prod avec du Lagom, il vaut mieux partir sur du Kubernetes. Ça, ça simplifie beaucoup les choses. Euh, donc là, maintenant, on a vu ces généralités. On va rentrer un peu plus dans, le, dans les aspects techniques. Donc, l'anatomie d'une application Lagom, c'est sans surprise, c'est ça. Donc, on a euh, trois services, S1, S2, S3, euh, une gateway, donc, qui, euh, qui, en fait, euh, euh, expose un port, euh, un port et euh, qui va être capable de rediriger les appels sur, euh, sur les différents services, donc euh, par euh, un système de, de dépendance, euh, de dépendance entre, les, entre la gateway et les services. On peut tout, tout faire communiquer ensemble, euh, tout faire communiquer ensemble. Les services peuvent interagir entre eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une, applica une application basée sur la gomme, ça ressemble à ça euh, de façon macro. Et bien sûr, Kafka qui vient euh, en plus et qui va pouvoir s'interfacer avec chaque service. Et chaque service va pouvoir communiquer via le bus Kafka, euh, le bus Kafka. Donc là maintenant, ce qu'on va voir, c'est euh, dans un service comment ça se passe. Euh, comment ça se passe techniquement Pour euh, à partir du moment où j'ai une requête qui arrive sur mon service et comment je vais persister ma donnée et la, la mettre à disposition euh, donc entre la partie read et la partie write euh, c'est ce qu'on va, euh, ce qu va voir là donc le grand carré bleu clair c'est euh, les limites du service euh, donc aux limites du service on a l'API euh, donc l'API reste qui est exposée, euh, qui est exposée. Euh, derrière cette API, on va mettre des règles métiers, des règles de, de sécurité, enfin tout un tas de choses qui sont inhérentes à, à, des règles métier, à, des, à, à un service qu'on peut, euh, qu peut exposer. Et c'est là où donc où la partie euh, la gomme, à proprement dit, le moteur de persistance, commence à rentrer en, en jeu, où la première chose qu'on veut faire dès qu'on veut persister quelque chose, c'est qu'on va créer une commande. Euh, donc cette commande va venir s'appliquer sur euh, le persistent entity. Donc pour ceux qui connaissent ACA persistance, le persistent entity, en fait, c'est l'unité euh, qui représente une, euh, une information euh, et qui, cette information évolue dans le temps. C'est une ressource, on peut faire un, un parallèle avec une ressource. Cette commande, en fait, elle va s'appliquer sur euh, donc le persistent entity, ce que je viens de dire. Le, le persistent entity est à l'écoute des différentes commandes euh, dont il a, qui font partie de son, de son périmètre. Euh, à une commande, il va être capable de créer un ou n événements. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Euh, c'est ce qu'on voit ici. Il crée un ou n événements et il va stocker ces événements dans, dans, dans le journal d'événements, dans l'event store. Euh, donc, ça, c'est la partie euh, écriture. Tout à l'heure, on parlait d'un état courant. Donc, euh, l'état courant, une fois que l'événement est persisté, c'est la chose la plus importante euh, puisque c'est la, la donnée qui va permettre de tout faire après. en fait. Il y a la mise à jour de l'état en mémoire. C'est-à-dire que le person-entity a, une, a une, comment dire, un, une représentation de l'état courant de l'entité qu'il est en train de manipuler. Et une fois que l'événement est persisté, il y a un handler qui va écouter cet événement et qui va faire la mise à jour de cet état. Et cet état peut être exposé si nécessaire euh, à l'extérieur pour, euh, pour avoir la donnée la plus fraîche euh, possible. Tout ce qui se passe, en fait, ici, dans le, dans le Percent Entity, c'est sans concurrence, et euh, à chaque fois, c'est une... Euh, c est, euh, on est seul au monde. La particularité, c'est qu'on peut rien faire. On peut pas euh, demander des choses à l'extérieur. Donc, la commande quand elle arrive sur le persistent entity, doit contenir toutes les données qui lui sont nécessaires pour pouvoir valider si la commande est valide ou pas. On ne peut pas faire de requête à l'extérieur, puisque tout ça, il y a des traitements asynchrones, donc on risque d'introduire de, de, des, des, des goulots d'étranglement. Euh, donc ça, c'est une notion qui est importante. Euh, et donc voilà, donc on a mis à jour l'état en mémoire. On a stocké notre événement. Dans un second temps, de manière asynchrone, on a le read side event processor qui va rentrer en jeu et qui va euh, comment dire se charger de faire des calculs, de des agrégations, de la dénormalisation des données qui sont liées donc à, à l'entité qu'on est en train de manipuler et qui réagit aux événements qui sont euh, qui sont impliqués et euh, pour ça en fait, il y a un stream qui est euh, plugé sur l'event store et qui avec un offset va consommer les événements au fur et à mesure où les événements sont sont écrits dans le dans l'event store donc, il récupère les événements, il les consomme. À chaque événement, on associe un traitement. Et ce traitement a pour objectif de mettre à jour le read-side pour qu'ensuite l'API puisse exposer ces données ces euh, données qui sont déjà toutes prêtes pour le métier. Donc il n'y a plus de calcul, il n'y a plus rien. On prend la donnée, un select et on l'affiche. Enfin, c'est vraiment l'objectif. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment comment ça fonctionne dans la gomme. Euh, et on va voir après dans la partie coding, donc, après, donc ça c'est la partie read euh, voilà donc on va voir maintenant alors pardon j'ai juste pour voilà. Donc l'objectif de ce live coding, c'est de voir la structure du projet, C'est n'est pas d'exécuter du code, je vous montrerai juste la commande run all pour vous montrer, enfin vous expliquer ce que, ce que je disais, mais l'idée c'est surtout de vous montrer dans le, dans le code comment ça, se, comment ça se caractérise, et est-ce que c'est facile ou pas, Enfin ça vous pourrez en juger, euh, finalement de faire du, du security seven sourcing avec la gomme, est-ce que c'est facile ou pas. Euh, pardon, je suis parti dans le mauvais sens. Non, non, pas de souci. Bon, on va faire comme ça ce que je peux... Le, lequel Ici, là Ici, là Ça, c'est la zone mémoire tout le, dans le premier slide. Dans le slide où j'expliquais... Je vais euh... faire un petit retour en arrière. Euh... Ici euh, L'état courant de la ressource qu'on est en train de manipuler, en fait, il est, il est représenté par tous les événements qu'on a appliqués sur la ressource. Et en fait, le, le, le state, en fait, c'est dessus que les, les événements vont s'appliquer en mémoire. C'est-à-dire qu'à chaque événement qui passe, euh, l'événement est persisté, et ensuite, il met à jour cet état. Et on a toujours le dernier état connu, le dernier état avec le dernier événement qui a été appliqué sur, le, sur la ressource. C'est une zone mémoire. Si le service tombe, alors effectivement on perd cette information, mais au redémarrage du service, le service va aller relire le journal d'événements, euh, relire les entités qui lui sont associées enfin euh, dans, dans la notion de cluster, etc. Les entités qui lui sont associées, rejouer tous les événements ou une partie des événements, ce qui est un mécanisme de snapshot qui permet de repartir, de ne pas relire tout l'historique. Après, ça c'est des, des questions de, de tuning, et donc de reconstruire cet état en mémoire. Mais ce qui est important, c'est qu'on a tout l'historique. Et on est capable de refaire des choses après. Ça répond à vos questions. Euh, voilà. Donc, donc l'idée de là, c'est de vous montrer la structure d'un projet, pour vous faire une idée de comment ça se passe. Donc ça, c'est typiquement un projet Lagom. C'est un projet euh, euh, démo qui parle d'une banque, où on retrouve en fait une notion de client et une notion d'account. Ici à chaque fois on a deux euh, modules. Il y a la partie API, donc, qui permet d'exposer euh, une API, euh, donc je vous disais tout à l'heure à travers un DSL, euh, où, donc on nomme notre service, on décrit les, les, les endpoints de ce service. Donc c'est très proche de Play, si vous connaissez Play, ça ressemble de, de très près à, au route.conf euh, qu'on a dans, dans Play. Donc, ça, c'est la première partie, c'est la partie cliente en fait, qu'on va pouvoir injecter dans, comment dire, dans un autre service et qui va être capable d'aller interroger le service locateur pour retrouver la référence du service déployé et de, euh, de passer les requêtes, etc. Euh, voilà, donc ça, c'est la, la première partie d'un service. Quand on crée un service Lagom, il faut implémenter ça. Euh, et la, la, deuxième, pardon, la deuxième partie, c'est bah, l'implémentation dans un premier temps de ces endpoints de CNPoint donc on trouve Create à compte, on retrouve le lecture d'un montant, l'application d'opération, euh, donc c'est l'implémentation de ce service. Ensuite, il y a d'autres euh, composants, donc on va voir au fur et à mesure. Euh, si on se concentre sur l'implémentation de l'opération à compte, euh, donc dedans on a éliminé tout ce qui est règles de validation etc. pour vraiment voir comment ça se passe la partie persistance donc ici on a euh, un persistance entity registry, ici donc qui est injecté, euh, par un, par un injecté dans, dans, le, dans le service et qui, va, qui, a, qui permet d'obtenir la référence sur l'entité euh, qu'on veut manipuler donc une entité ça va être par exemple un compte précis avec un identifiant unique euh, donc c'est ce qu'on fait là à partir du, du, du, du numéro de compte on va aller récupérer un account persistance entity avec à l'intérieur euh, l'état courant de, du compte euh, euh, associé à ce numéro de compte et donc on récupère cette référence là ensuite il y a bon, un peu de logique pour dire ben, est-ce que c'est un dépôt ou est-ce que c'est un, un retrait euh, ce qui est important, c'est les deux lignes ici, où en fait, là, on va créer une instance de la commande. Donc en CQRS et Event Sourcing, il y a une notion qui est très importante, cest dire que la commande, ça indique une action, c'est je vais euh, comment dire, euh, déposer euh, de l'argent. Euh, donc ça, c'est la commande, et l'événement, c'est une action dans le passé, c'est argent déposé. Voilà, C'est juste pour les, pour les termes. C'est-à-dire que le nom de la commande n'est pas, euh, pas au hasard. Donc, déposite monique commande. Et, euh, comment dire, euh, et donc on lui passe les informations qui sont nécessaires pour faire ce, ce dépôt. Donc, le montant et le numéro de compte, puisque dans la partie Redside, on aura besoin de ce numéro de compte. Euh, compte. J'ai créé ma commande. Et ici, sur la, la, la référence que j'ai récupérée ici, j'applique ma commande. Voilà. Donc, dans la partie. Métier entre guillemets, euh, c'est tout ce que j'ai à faire. Je récupère une référence sur l'entité à partir de son numéro, son identifiant. Je crée ma commande et j'applique ma commande. Ok. Maintenant, on va voir le persistent entity. Le persistent entity. Donc, euh, donc alors effectivement, c'est je l'ai écrit en ce cas-là. Enfin, euh, c'est du Scala, cas-là. Pour ceux qui ne sont pas habitués au, au langage, bon bien que ça, je pense que ça reste très compréhensible. Euh, il ne faut pas s'arrêter à ça euh, comment dire euh, euh, il enfin, ne faut pas avoir la complexité à travers le, le biais du langage hein, là en fait on a un, comment dire, un DSL donc qui décrit les actions où on va avoir un on commande on va décrire des handlers sur les commandes c'est à dire si j'ai sur la commande create account commande ou deposit money commande ou dip, euh, ah oui, euh, oui, donc là, il y, y a une coquille, donc c'est plutôt withdraw euh, commande. Euh, ben, je fais ce qu'il y a en dessous, et ici, en dessous, la ligne intéressante, c'est je prends le contexte de, de persistance et j'applique, euh, et je crée mon événement. Euh, alors, on prend le deposit money, puisqu'on était parti là-dessus tout à l'heure. Je crée l'événement deposit performed event, où je lui passe le dépôt euh, en paramètres, pardon, le dépôt en paramètre, et cette ligne va persister l'événement dans le journal d'événements. Donc ça, c'est l'opération hyper importante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, après on est serein, puisque l'événement est en base. Si le service crache juste après, ce n'est pas grave. Quand il redémarre, il reliera son événement, il repassera par là, et, et, et tout se reconstruira automatiquement. Donc voilà, Donc là, j'ai ma commande, je persiste mon événement. Donc là ici, je peux persister un ou n événements. J'ai une valeur de retour que je peux de, euh, rendre une fois que l'événement est persisté. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la mise à jour de l'état courant en mémoire de, de cette entité. Euh, et donc, c'est sur un on-event où je vais écouter donc, les événements qui passent. Là, j'ai mon événement deposit Performed event. Euh, j'ai en paramètre l'état courant avant l'application de cet événement. C'est la count state, Et... Euh, je fais un, comment dire, un calcul pour... Euh, là, je suis en cas d'un dépôt, donc je prends le montant au courant, j'ajoute le montant que je, je viens de, de faire. Éventuellement, je, je vérifie euh, si euh, j'ai le droit de le faire, que je n'ai pas dé dépassé quelque chose, auquel cas je peux invalider la commande s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Euh, et, euh, et ensuite, je renvoie le state. Hein, en fait, je montre mon écran, mais vous voyez pas. Euh, je renvoie la con state. Euh, en lui passant le nouvel état, et lorsque le prochain événement arrivera, ce sera ce nouvel état qui sera servi. Il y a une commande euh, qui, qui n'est pas représentée ici, des commandes de lecture, donc qui ne créent pas d'événements, mais qui sont juste là pour venir lire l'état courant et le servir. Ce qui permet d'avoir une information fraîche euh, pour le, ceux qui vont consommer euh, cet état, euh, l'état le plus proche de, de la réalité. Euh, de la ré de la réalité. Donc là, on voit, on a créé une commande. Euh, C'est euh, deux lignes euh, pour récupérer le, la référence. On crée l'événement. On met à jour l'état en mémoire. Euh, C'est assez, enfin, euh, je trouve assez assez simple. Enfin, le, le mécanisme est assez simple. Et donc là, j'ai euh, j'ai fait la première partie du travail. La deuxième partie consiste à effectivement mettre à jour la partie euh, READ. Donc mettre à jour tout ce qui est euh, données euh, consommable par le métier et directement adapté au métier. Donc là, on a le Account country side Event Processor qui est donc le, le processeur qui va écouter les, les événements. Donc on voit ici euh, euh, ici pardon euh, Voilà. Donc là, on a le, un autre DSL où on va céter des handlers sur, le, sur les événements qu'on va, qu va, récupérer du stream, euh, du stream. Donc celui qui était en bas à partir du journal d'événements. À chaque événement capté, on va faire un traitement. Donc le add account projection, le deposit euh, on account projection, etc. Et, euh, ce qui se passe concrètement dans, dans, ces, dans ces traitements, ça va être ici par exemple c'est aller euh, mettre à jour une table avec euh, en comptabilisant euh, le nombre de, de comptes qui ont été créés, par exemple, ou euh, en faisant tout un tas d'autres opérations qui seront euh, nécessaires au, au métier. Et donc, cette partie-là se fait de manière asynchrone par rapport à la, à la partie écriture des, des événements. Euh, voilà. Donc là, on a vu vraiment la mécanique, enfin comment ça s'implémente dans la gomme, la partie euh, euh, persistance des événements à partir des commandes. Euh, pour... Euh, voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est dans... Comment dire le, le côté intégration à l'environnement de développement. Donc, on a vu que bon, dans IntelliJ, le, dans le ça marche très bien, pas de problème. Mais quand je suis un nouveau développeur, que je veux démarrer mon projet, je fais juste donc, un, un, un clone du projet. Donc là, je l'ai récupéré en local. Je lance. Euh, donc là, c'est sous SBT. Je lance SBT donc en mode shell, euh, juste pour les, avoir les facilités en mémoire. Et si je veux démarrer mon système de microservices, j'ai une commande, run all, et. Euh, donc, y a, comme je dis, il y a une base de données embarquée qui est disponible, qui est désactivable si on ne veut pas utiliser Cassandra ou utiliser autre chose. Euh, on voit ici qui démarre les deux services. Enfin, euh, pardon, il y a le service locateur qui est démarré, la gateway euh, qui est démarrée et qui, euh, comment dire, euh, permet d'avoir un point d'entrée unique sur le système de microservices. Et ici, on voit donc, les deux services, account service humble et client service humble, qui ont été démarrés. Euh, et on peut tout de suite consommer et travailler avec l'application euh, si on veut rajouter un front c'est un, un, un une application play qui vient se mettre dans, dans le système de microservices et qui, euh, qui, qui fera office enfin qui se pleuera sur la, sur la gateway euh, donc c'est assez trivial à mettre en place, à mettre en place. voilà Alors le euh, voilà. Alors là, il là, n'y en a pas pour le coup de. Enfin là, j'en en ai pas mis. Alors je peux. Enfin, je peux vous montrer. Enfin, je vous montrerai après. Enfin, j'ai un autre projet, un projet qui part en prod bientôt où je peux vous montrer un truc plus plus élaboré. Là, c'était vraiment l'objectif de vous montrer le la, le mécanisme sécurisation. Après, on peut voir ensemble si vous voulez. Euh, là c'est vraiment pour avoir une vue euh, générale, donc euh, tac. Hop. Voilà. après avoir fait ce tour d'horizon euh, et l'expérience que j'en ai, euh, là ça fait un an que je travaille sur un projet Lagom, euh, qui normalement en septembre devrait partir euh, en production, euh, le retour d'expérience que j'ai par rapport à ce, ce framework, euh, bah, c'est ce qu'on va voir là, est-ce que euh, c'est recommandable ou pas pour, euh, pour un futur projet. Donc aujourd'hui, pour un futur projet, après un an de travail sur, euh, sur le projet, bon ben, bah, Peut-être sans surprise, enfin euh, moi je le valide. Enfin je, je pense que c'est un, un bon euh, un bon framework qui qui, euh, qui permet de de garder le curseur entre les les basses couches techniques et euh, les besoins, enfin euh, l'implémentation métier. On a juste ce qu'il faut au bon endroit. Si on veut aller un peu plus loin techniquement, on a des, des points d'entrée. Mais pour démarrer un projet et euh, comment dire, se concentrer sur euh, sur le métier. Euh, ça reste quelque chose de, enfin ça reste un, un bon framework, euh, un bon framework. Et l'histoire du projet sur lequel je travaille, euh, sur lequel je travaille aujourd'hui, le démontre. En fait, c'est une migration d'un projet, euh, d'une V1 vers une V2. Euh, la V1, c'était donc une, euh, une application euh, sécurisée seven sourcing qui avait été entièrement codée à la main, un framework qui avait été réécrit, etc et euh, ce qui ressortait et ce qui a donné naissance à la V2 c'est euh, la difficulté pour les développeurs à rentrer dans le projet parce qu'il y avait beaucoup de complexité, beaucoup de choses réécrites euh, euh, etc et, et la V2 euh, donc euh, celle faite sous la gomme euh, la prise en main par l'ensemble des, des équipes a été euh, très facile, euh, même sans une connaissance approfondie des approches de qr 7Sourcing il y a vraiment eu un, un engouement et ça a été très rapide euh, très rapide. Enfin, ça a été une, une, une vraie euh, euh, ça a été assez significatif euh, donc voilà pour moi c'est très bien mais ça se limite pas à ça il y a quand même des biens et des pas biens. donc on va juste d'abord commencer par ce qui est cool ce que j'ai trouvé cool donc je l'ai dit depuis le début mais je pense que c'est important comme tout développeur quand on commence un projet on n'a pas envie de se prendre la tête avec la configuration donc cette intégration dans l'environnement de développement c'est euh, vraiment un plus qui permet d'aller vite et de travailler euh, vite comme je disais, le juste milieu technique, un peu comme Play, euh, où on a accès aux choses qui sont importantes euh, pour tout de suite faire du métier. Et si on va aller plus loin, on a la possibilité de le faire. Mais en tout cas, de base, on a, on a cette même logique. Ça offre un cadre, un cadre standard. Donc cette expérience de projet sur laquelle je, je travaille... Euh, le montre bien. Euh, ça, ça permet de, de cadrer vraiment les choses, et notamment sur l'approche CQRS-Event Sourcing, facilité de prise en main, et euh, une seule commande pour démarrer le système. Donc ça, c'est vraiment les ressentis, euh, les, les premiers ressentis, au-delà, euh, comment dire, de, de toute la mécanique mise en place par le, par le projet. Mais une chose euh, qu'on ne dit pas forcément quand, quand on prend le projet en main, donc qui ne sont pas nécessairement inhérentes au.. au pardon, euh, quand on prend le, le framework commun, qui ne sont pas nécessairement inhérentes au framework, mais qui, euh, de par les, les choix faits du framework, sont, deviennent très euh, enfin, prépondérantes. Et des fois, euh, on peut se, se casser le nez si on n'y fait pas attention. Euh, typiquement l'idempotence du système, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, euh, pour tout événement, euh, jouer, on doit pouvoir le rejouer euh, de manière euh, indéfinie et que le système soit idempotent, c'est-à-dire oh, sinon, c'est une catastrophe, mais ça, c'est n'est pas écrit noir sur blanc, il faut, faut le savoir. Le design fonctionnel euh, est hyper important c'est comment dire euh, d'une manière générale c'est important mais là c'est d'autant plus vrai par la notion de, comment dire d'entité, de, de, euh, de, de, de pouvoir bien découper euh, d'un point de vue métier euh, ses ressources et euh, pour pouvoir manipuler ces ressources et après faire des découpages en, en, en différents services avec des responsabilités différentes. Donc je le répète, ce n'est pas inhérent au framework, c'est plus l'approche aussi microservice mais voilà quand on met les mains dans la gomme, euh, ça fait partie du truc donc ce découpage fonctionnel, d'avoir des, des entités métiers bien découpées, avec des responsabilités propres, etc. c'est très important le framework fait le choix d'avoir une abstraction du protocole, c'est à dire que dès qu'on veut manipuler le protocole HTTP, parce que bon classiquement on expose une API HTTP dès qu'on veut manipuler ça, euh, on peut être confronté à des, à des petits, à des problèmes de. Euh, notamment, on, là on a eu des besoins d'uploader de, des fichiers, et des choses comme ça et, euh, et ça, ça, ça peut être un, un casse-tête. Euh, en tout cas, dans le contexte dans lequel on était, euh, il fallait qu'on qu le, qu le pousse jusqu'à un service sous la gomme. On ne pouvait pas se limiter au frontal qui était le, en play euh, Donc, ça, ça, ça a posé des problèmes. Euh, mais on a trouvé des solutions. Mais voilà, il faut avoir ça à l'esprit quand, quand on fait ce choix-là. Forcément, une bonne compréhension de CQRS Event Sourcing euh, qui rejoint le... Le, le premier point et le deuxième point enfin c'est lié et aussi des architectures microservices donc ça, ces choses là euh, ça paraît peut-être naturel quand on le lit comme ça mais quand on démarre sur le projet qu'on n'a jamais fait d'event de, sourcing ou de, de microservices bah c'est ça et donc c'est lié au framework puisque le framework part de, ce, de ces postulats là euh, donc si on fait un bilan euh, donc la gomme est opiniâtre, donc il y a des parties pris. C'est-à-dire qu'avec du Lagom, on ne va pas faire euh, autre chose que du secure seven Sourcing. Il ne faut pas se, se mettre ça en tête. Il euh, y a euh, comment dire, euh, des, des choix techniques qui sont, euh, qui sont là et qu'on ne peut pas contourner. Il faut, ça fait partie du fond. Si on veut changer les choses, il ne faut pas choisir ce, ce framework. Euh, ça, ça arrive des fois. Euh, la productivité, plus, plus, plus, plus. Ça, c'est vraiment un élément euh, en tant que que technique dans une équipe, c'est déterminant de ne pas limiter les gens euh, euh, en productivité. Et ça, pour moi, ça, ça en fait partie. Euh, la stack technique, on l'a vu. Enfin, les, les composants sur lesquels s'appuie euh, la gomme sont... Y a, ça a pas été, la, la roue n'a pas été euh, réinventée. C'est du... <rire> Ak du Play, euh, il y a bon, Kafka, tout ça. Donc euh, ça offre euh, donc des, des des des composants éprouvés, une communauté, une communauté, euh, une communauté au-delà de la communauté de la gomme, il y a une communauté autour du, des différents composants techniques. Il y a une documentation qui est là. Donc ça aussi c'est c'est quelque chose d'important quand on, quand on fait un choix de, de ce type-là. Et, euh, et voilà. Et quand on n'a on a pas toutes ces connaissances euh, requises par le format, ben ça fait beaucoup de connaissances, de concepts à appréhender, et à comprendre. Euh, ce qui reste, euh, comment dire, ben c'est positif et négatif. C'est-à-dire on fait un métier de développeur. On a, euh, comment dire, je pense qu'on aime bien apprendre et apprendre et réapprendre. Donc voilà, c'est aussi un atout de, de pouvoir euh, découvrir de nouvelles choses. Euh, et donc euh, le framework aujourd'hui, euh, comment dire euh, il est peut-être pas encore hyper répandu je connais au moins une boîte euh, dans le nord de la France, ColiWeb qui a réécrit toute sa stack sur du Lagom euh, là on est en train de déployer un projet euh, sous Lagom en, en prod euh, et, euh, et ça comment dire il euh, faut que ça continue voilà je vous remercie Euh, alors, Kafka, pas du tout, c'est une brique en plus. Alors, c'est pas Kafka qui est intégré dans la gomme, c'est un connecteur avec Kafka qui est, qui est, qui est disponible dans la gomme, Et, mais c'est pas du tout un prérequis, c'est une, une composante en plus, donc c'est pas une nécessité de, de devoir maîtriser Kafka. Kubernetes, euh, oui, si on fait le choix de partir sur un comment dire un, un, un déploiement sur su Kubernetes. Actuellement, le projet qu'on est en train de déployer, le client ne souhaitait pas de, de Kubernetes, donc c'est un déploiement à la main. Donc on a scripté, on a donc j'ai mis AK Management pour tout ce qui est euh, euh, mise en cluster, le, euh, un ETCD pour le service locator. on a tout fait à la main. Donc c'est pas un prérequis, c'est pas une nécessité de, de maîtriser. Euh, tout dépend des choix en fait. Après je pense que c'est plus simple de partir sur du Kubernetes d'un point de vue infra, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà servies par défaut, que de le faire à la main. Mais c'est un choix qui est, qui est possible dans les deux dans les deux cas. Ouais, donc c'est pas un prérequis pour répondre à la question. Voilà. Oui. Et je voulais savoir concernant les partages d'interface, ça se passe par exemple quand on voit un événement, un, une commande Oui. Tout à fait. Alors, c'est, euh, comment dire, si on prend un service unitaire, en fait, ce que le service expose, c'est pas, euh, pas la capacité de, de créer des commandes euh, depuis l'extérieur à l'intérieur. En fait, c'est une API euh, métier qu'on qu expose. Et, euh, et derrière cette API, la manière de persister l'information, ça va être des commandes. Je ne sais pas si j'ai si bien compris la question ou si je réponds à la question, mais euh, tout ça pour dire que de l'extérieur, la commande n'est pas nécessairement connue. Euh, et Il n'y a pas besoin de partager cette information. Le, les, quand deux services veulent communiquer ensemble, ça se fait via euh, l'API la, qu'elle expose. Ça répond à la question ou, oui Enfin, le service, faut vraiment voir ça comme une petite application qui expose son API et qui est honneur de ses, de ses data et, euh, et après, toute la mécanique interne reste à l'intérieur, en fait. Oui Du coup, pour les applis, pour les applis, tu trouves du Play, tout le enfin, c'est un fond comme ça semble, Là, en fait là c'est un service euh, comment dire euh, hop. ici c'est pas du play lac -like, en fait c'est euh, euh, classe account service voilà c'est euh, le, le, le conteneur c'est play le conteneur c'est play et dedans on, on démarre en fait des. c'est ça euh, mais on, on est très proche de play hein. c'est pas complètement masqué euh, mais on code des services qui sont démarrés dans, dans un conteneur Play en fait. Et du coup, tu n'as pas le fichier de route comme un play, Non, justement, un justement le, le fichier de, de route, c'est ça en fait. Et, et ça, donc on voit qu'il y a deux modules, et le API, en fait, ça, ça, ça génère deux, deux jars. Et en fait, si deux services veulent communiquer ensemble, c'est une façon de faire, c'est, euh, on met en dépendance la partie, euh, cette partie-là, enfin ce module-là, on le met en dépendance de l'autre service, et, euh, et on va consommer, le, par exemple, le, le service client veut euh, interagir avec un service il va importer dans ses dépendances Account compte-service, et euh, interagir avec cette API-là, en fait. Euh, interagir directement avec l'API en envoyant des requêtes... Euh des enquêtes Alors, justement, c'est une... C'est une très bonne remarque, effectivement. Donc ça, C'est une fa... pour ça que je disais que c'est une façon de faire. On peut, euh... donc Ça crée une dépendance, effectivement, entre les deux via ce, ce genre. Et c'est là où Kafka euh, a sa carte à jouer. Ou si, euh, comment dire, pour découpler un peu plus les services et les rendre vraiment isolés, c'est euh, que les services en fait, vont publier dans des topics Kafka et ça va être consommé par ceux qui sont intéressés. Donc c'est... Voilà, pardon, Alors je j'ai pas, pas compris la question. Voilà, mais après ça c'est une problématique de, de partage de, de données, généralement on a une comment dire un module commun euh, qui représente le métier et qui est partagé voilà. J'ai pas bien compris la question, mais Kafka est une réponse ou sinon ou sinon ça peut être simplement un client euh, un WS client par exemple qui va consommer directement l'API en faisant des requêtes HTTP euh, voilà. Donc c'est euh... Une dernière chose, pardon, mais l'avantage quand même de... Enfin, si on veut faire communiquer les services sans passer par Kafka, ce qu'apporte l'API, c'est toute la, la localisation du service via le service locateur. C'est qu'il se charge de, de savoir où est le service et d'envoyer la requête, etc. Ouais, c'est une chose importante. Pardon. Oui euh, Du coup, euh, j'ai l'impression que c'est très micro c'est euh, quand même assez intégré. En projet, même, mmh. module, si tu veux intégrer... Avec, Oui. Euh, alors, la première chose, c'est que là, effectivement, c'est un seul projet. Là, le projet sur lequel je travaille actuellement, il y a, euh, on arrive à 6 euh, ou 7 services, donc ça commence à devenir très très gros, et des services qui, qui sont finalement assez indépendants, mais ça s'est construit comme ça. Et la prochaine étape, c'est effectivement de découper. Donc, de, de faire des, des, des, des, des projets indépendants. Et, euh, et si on a besoin d'un service, en fait, juste si on prend un service qu'on le met en dépendance, il va démarrer dans le système de microservices. Euh, de microservices. Donc, le, ce n'est pas un prérequis de, de tous les mettre dans le même projet. On peut découper, euh, découper ça. Si on veut intégrer un autre, une autre stack technique, enfin euh, un autre composant, bah, c'est du SBT comme ça serait du maven, donc on, on l'ajoute de la même manière... Enfin, euh, là, là c'est là où se pose la limite de la gomme. La gomme, c'est pas... Le, le descripteur de, le, le du projet, c'est euh, ni plus ni moins qu'un qu build build.sbt euh, où on déclare, en fait, des, des modules SBT. Donc, si on a un autre projet qui est sur une autre stack, comme Finatra, ou, fin Finatra etc., ben, on crée, et puis... Point. Alors, après, il ne s'intégrera pas dans le processus de déploiement de la gomme, parce que c'est... Mais... Ouais. Effectivement, on en bénéficie pas nativement. Il faut, il faut se. Mais après, ça fait partie des architectures microservices aussi, où on a, comment dire, des technologies qui sont hétérogènes, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs, d'avoir des choses hétérogènes. Mais bon, après, avec des, des contraintes qu'il faut, qu'il faut adresser. Euh, C'est le, que... le, le cloud dans lequel il est déployé euh, qui, va, qui va adresser ces problématiques-là. Il y a des outils télémétrie qui sont proposés par l'IBEN, fatalement qui sont payants. Mais au-delà de, du framework Lagom, d'un point de vue extérieur, il faut voir ça vraiment comme une, une, une application... Enfin, chaque, Module et une application euh, euh, standard entre guillemets. Quoi. La gomme, c'est vraiment la mécanique interne. Euh, on est capable de générer des logs, on est capable de monitorer la JVM dans laquelle est démarré le service, etc. etc. Donc c'est c'est rien de révolutionnaire, ça ne vient pas bousculer toutes les habitudes qu'on peut avoir. Le client chez qui on déploie l'application, c'est un client qui fonctionne un peu, de, alors pas, je ne vais pas dire de manière archaïque, de manière péjorative, mais euh, qui n'a pas de, de système euh, récent de monitoring, des choses comme ça. Et tout ça, ça s'intègre bien dans, dans leur récit. SI. ils sont capables de monitorer. On a généré des logs à un format standard qu'ils sont capables de, de lire avec du Kibana ou des choses comme ça. Voilà. Donc ce qui, la gomme, c'est faut vraiment voir ça c'est le cadre de développement et la mécanique interne. Pour le reste, on est vraiment sur des choses très standards. Et là, je parlais de Cassandra, mais il y a un connecteur JDBC qui permet de s'interfacer avec d'autres bases de données si on ne veut pas utiliser un Cassandra. Aujourd'hui, sur le client actuel, c'est imposé par le client, c'est un MongoDB qu'on a comme journal d'événements et comme partie read, en fait, où il y a toutes les projections... C'est un MongoDB. Il y a un connecteur, bon, ce n'est pas natif, il y a un connecteur qu'on a écrit. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment... Euh D'autres questions bon, ben, Merci de votre attention.